Les renseignements extérieurs algériens dans la tourmente. Le Général-Major bouzite placé sous mandat de dépôt. L'Algérie expulse de nombreux ressortissants marocains. Les renseignements extérieurs algériens dans la tourmente. Faisant face à d'urgents défis internes sur le plan politique, économique et social. L'Algérie doit par ailleurs répondre aux très importantes évolutions géostratégiques touchant la région afin d'assurer la sécurité de la nation. En effet, notre pays est soumis à de dangereuses manœuvres hostiles à sa frontière ouest avec le Maroc, tout comme Alger s'inquiète de l'enlisement de la crise politique en Tunisie, ainsi que de l'instabilité sécuritaire en Libye et dans la région du Sahel. Le renseignement est une activité stratégique décisive pour la défense, et notre sécurité nationale est un atout essentiel pour détecter, prévenir et entraver les menaces contre l'Algérie et ses citoyens. Un des rôles des services de renseignement extérieur est de repérer et de contrarier, hors du territoire national, les activités hostiles dirigées contre les intérêts de l'Algérie dans le but d'anticiper leurs conséquences, d'en informer les organismes concernés et de fournir une synthèse des renseignements recueillis. Or, il s'avère que la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, une des branches des services secrets algériens, souffre depuis plusieurs mois, d'une grave crise interne à cause de l'incompétence de ses responsables. Qu'on en juge Le Général-Major Mafoud, de son vrai nom nous m'écrit est le responsable actuel de la DDSE. Âgé de plus de 70 ans, il est dans l'incapacité physique d'assurer sa mission, se déplaçant que très difficilement suite à une chute qui l'handicape sérieusement. Le deuxième responsable de la structure vient, d'être recadré par la plus haute hiérarchie militaire suite à des manquements répétés et à la transmission de nombreux rapports erronés. Le lieutenant-colonel Ramel Amirat dit Tarek, qui avait été parachuté à la tête de l'antiterrorisme au sein de la DDSE, a été, selon nos informations, radié de l'armée. Selon les mêmes sources, celui qui avait été en poste en qualité de responsable du bureau de sécurité à l'ambassade d'Algérie à Rome puis à Paris, va très vraisemblablement retourner à la case prison dans les prochaines semaines. Rappelons que le désormais et ex-militaire Amira, très proche de Saïd Bouteflika, avait déjà séjourné en prison militaire à Blida avant d'être réhabilité, grâce aux relations entretenues par sa famille avec la haute hiérarchie militaire. De nombreux autres cadres, et personnels de la DDS ont également été entendus par les services de la Direction de la Sécurité de l'Armée, DCSA, dans le cadre d'une vaste enquête de corruption interne. Le renseignement extérieur n'a jamais vécu une situation aussi dangereuse depuis sa création. Ces différents responsables et certains cadres qui se sont succédés depuis quelques années, n'ont fait qu'affaiblir, l'institution militaire et les institutions civiles de l'État, plus fragilisées que jamais. À quand le grand nettoyage Le Général-Major Bouzit placé sous mandat de dépôt Le Général-Major Bouzit a été placé en détention provisoire. La semaine dernière, par le tribunal militaire de Blida, et ce, après avoir été arrêté au début du mois de septembre par les services de sécurité de l'armée, a-t-on appris ce vendredi de sources concordantes Après son interpellation, le général Bouzit a été remis aux enquêteurs de la direction centrale de la sécurité de l'armée, qui ont passé avec lui plusieurs heures d'interrogatoire. Selon nos sources, l'ex-patron de la DDSE est accusé d'espionnage au profit d'une entité étrangère. En effet, le général Bouzit aurait révélé au service secret d'un pays du Golfe des informations confidentielles. Avec ces accusations, l'ancien homme fort des renseignements extérieurs risque une lourde peine, car il pourrait être jugé, pour haute trahison. Qui est le général Bouzit? Âgé de 70 ans, le général Bouzit est l'un des plus influents généraux des services secrets. Avant sa chute, il avait dirigé la direction de la documentation et de la sécurité extérieure pendant des années, mais en deux phases. Sa première nomination à la tête de la DDS remonte à septembre 2013. Après six ans de fonction, il finit par tomber, avec le clan de Bouteflika en mars 2019. En avril 2020, le président Abdelmadjid Tebboune le réhabilite en le nommant de nouveau à la tête de la sécurité extérieure, mais il a été rattrapé par une enquête du tribunal militaire de Blida qui a réuni un lourd dossier à son encontre. Face à cette enquête, le chef de l'État a décidé de le limoger en janvier dernier. L'Algérie expulse de nombreux ressortissants marocains. Il y a quelques semaines, les relations entre le Maroc et l'Algérie ont atteint un point culminant. Les deux grands rivaux n'arrivent plus à dialoguer ce qui a entraîné une montée des tensions inédites. C'est l'Algérie qui a la posture la plus dure et compte aller beaucoup plus loin. Il y a quelques jours, les autorités algériennes ont décidé de fermer l'espace aérien du pays à tous les avions, marocains. Alger est vraiment décidé à livrer un bras de fer avec son grand rival. Le climat est vraiment délétère entre les deux nations. Ce mardi 28 septembre, l'Algérie a pris la décision d'expulser environ une quarantaine de migrants marocains. Ces derniers furent sommés de retourner dans leur pays d'origine. La frontière entre l'Algérie et le Maroc est une zone historique qui est fermée, en permanence depuis plus de 27 ans maintenant. Cependant, cette frontière a été exceptionnellement rouverte ce mardi pour procéder à l'expulsion des migrants marocains. Les autorités marocaines ont été prises au dépourvu et il fallait rapidement prendre en charge ces migrants qui furent expulsés. C'est ainsi que des bus ont été mobilisés afin de reconduire les migrants, dans leurs villages respectifs. Depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en août dernier, le Maroc a fait tout pour calmer le jeu et prévaloir le dialogue ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. La désescalade des tensions est-elle une possibilité Rien n'est moins sûr pour l'instant.